Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un artisan pour le linge. Alors pour cette recette qui est simple comme bonjour, vous avez besoin de vinaigre blanc et de l'eau. Alors on met un tiers de vinaigre dans une bouteille vide. puis le reste de la bouteille avec de l'eau et voilà votre adoucissant est prêt il vous reste plus qu'à le secouer un petit peu avant de l'utiliser pour votre linge. Alors si vous voulez parfumer le vinaigre blanc, vous pouvez mettre vos écorces d'orange ou de citron dans la solution. Comme ça, le vinaigre va prendre une bonne odeur. Ou alors, si vous ne voulez pas mettre de fruits dans votre vinaigre, vous pouvez mettre des fragrances, quelques gouttes suffisent. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo